C'est une demi-journée qui est organisée à destination des enseignants, des étudiants et du personnel de Lyon et du coup on a ouvert également aux autres établissements, vraiment dans le but de leur faire tester et de recueillir un maximum de besoins autour de la réalité virtuelle. Alors pourquoi on a eu envie de monter un tel événement C'est parce que euh, les professeurs et les étudiants n'ont potentiellement jamais testé la réalité virtuelle et que pour se faire une idée de ce que c'est, le seul moyen c'est d'être dedans. fait Beaucoup peur. En gros, l'idée du stand, c'est quoi C'est en fait d'inviter des gens qui vont venir et qui vont être en totale immersion, du coup, en réalité virtuelle. Et il y aura une poutre en fait, ils vont monter à un étage et lorsqu'ils montent, en fait, ils vont marcher sur une poutre, dans le vide, comme ça, tout seul. Et du coup, l'idée en fait, c'est un peu de lutter contre le vertige et de voir vraiment la puissance de la réalité virtuelle, cette immersion totale. Et d'après les, les étudiants qu'on a eu, ou même les profs, c'est vraiment. Euh, on est vraiment immergé. Il y en a qui ont peur, qui ont des phobies, il y en a qui s'arrêtent en cours, il y en a qui crient. Bah, on était en équipe de deux, du coup, bon, bah, le fait qu'on puisse le faire avec quelqu'un, ça rajoute euh, un petit côté plus rigolo. Et on devait désamorcer euh, une bombe. Euh, donc euh, c'était un peu sous forme de casse-tête, il y avait un petit manuel. Et il fallait éliminer euh, chaque proposition pour euh, aider l'autre personne, sans voir ce qu'elle, elle faisait. Ça permet d'apprendre à son rythme. Euh, donc Par exemple, l'animation que j'ai faite euh, tout à l'heure, c'est euh, on voit le fonctionnement d'un moteur qui tourne, euh, ben on peut vraiment tourner autour du moteur, elle est dedans, on, on va au rythme qu'on veut. Si on se pose une question, ne serait-ce que quelques secondes, ben on peut avoir la réponse. Euh, c'est très libre et puis c'est vraiment très immersif. En première année de biologie, les étudiants étudient les différents constituants de la cellule et nous avons voulu les mettre à l'intérieur de la cellule pour qu'ils visualisent constituants. Les perspectives qui existent pour développer la réalité virtuelle elles sont très très larges puisque c'est un domaine qui est quand même en développement et en se basant vraiment sur des besoins et des spécificités de la réalité virtuelle on peut réussir à, à créer des, des projets pédagogiques ou des activités pédagogiques vraiment innovantes en, en travaillant par exemple autour de la collaboration avec la réalité virtuelle, en travaillant autour de, du rapport au corps et de la motricité, ou encore en travaillant sur l'immersion et, euh, et la représentation d'un espace et euh, l'orientation dans un espace 3D par exemple. Nous avons aujourd'hui un projet qui est financé par euh, la Région donc euh, pour le développement d'une salle euh, équipée en poste de travail réalité virtuelle. Alors là je peux annoncer euh, que la, cette salle sera euh, hébergée euh, au niveau de la bibliothèque, euh, donc euh, du SCD de la Doua. Euh, ce que j'ai découvert c'était de la réalité virtuelle, utiliser autre chose que pour des jeux vidéo, donc euh, je trouve ça vraiment cool.